Bonjour à toi chers spectateurs, amateurs de kung-fu, de gens qui se mettent des grosses tatanes et qui volent dans les airs comme si la gravité n'avait pas d'apesanteur sur eux. Et parlons donc du premier long-métrage en tant que réalisateur de Don Yen, co réalisé avec euh, Kawaii Kam, qui se nomme Sakra, la légende des demi-dieux. Ouais. Euh, L'histoire, alors comment vous la résumer simplement euh, Nous allons suivre un personnage euh, qui a été recueilli euh, tout bébé euh, par un gang. Le gang des mendiants. Exactement. Et nous allons le suivre, euh, évoluer un petit peu dans ce groupe, jusqu'à ce qu'un jour il soit accusé d'un meurtre. Puis d'un autre meurtre, puis d'un autre meurtre. Puis d'un autre, autre meurtre, puis euh, d'un bon euh, Ce qui va en faire un paria et il va essayer de racheter sa cause. Plus ou moins. Honnêtement, je vois pas vraiment comment mieux le résumer, sachant que même ça, c'est un petit peu compliqué à résumer parce que ça arrive de manière très ardeuse, très bâtarde et très étrange. Sur fond aussi, le racisme... Euh interne chinois. Exactement. Chinois, et euh, de lutte géopolitique dans la dynastie des Song Qui nous est magnifiquement euh, présenté par un gros carton avec plein de textes au début du film. Déjà. Qui n'est pas forcément bon signe. Et par euh, aussi euh, le méchant. Le méchant. <rire> il, il est, est dans l'ombre. <rire> il est vraiment très méchant. <rire> oui. Et pour en parler avec moi, bah, j'ai tout de suite pensé à Mathieu. Merci beaucoup. Parce qu'on a quand même pas mal parlé de films asiatiques dernièrement, que ce soit des films coréens ou des films japonais, et je me suis dit qu'un film chinois, c'était bon pour compléter la boucle. Ah bah moi, ça, ça me fait toujours plaisir. L'Extrême-Orient est un berceau de civilisation magnifique. Et de cinéma, cinéma exceptionnel. Cinéma. Comment vas-tu Mathieu Je vais bien. Je vais bien c'est le film qui... Mais Il y a un a point d'interrogation. Voilà. <rire> <rire> euh, je ne vais pas avoir beaucoup de contexte à placer parce qu'en fait, c'est très compliqué de placer un contexte autour de ce film dans le sens où, en France, on a de moins en moins de films chinois qui sortent dans les salles. Hélas. Parce que je pense que le contexte géopolitique actuel fait que ça n'aide pas vraiment. Euh, mais au-delà de ça, c'est vrai que les productions chinoises, de manière générale, qui pourraient être certaines du niveau de certaines productions américaines, ne sont que rarement mises en avant chez nous. Heureusement, on a des distributeurs vidéo qui s'occupent un petit peu de ça. On a de temps en temps même des plateformes qui s'occupent de récupérer certains de ces films. Je pense à Prime Video qui dernièrement avait récupéré pas mal de, de récentes Jackie Chan qui avait malheureusement pas le droit à une distribution française. Et là, d'un seul coup, Eurozoom décide de dropper la première réalisation de Donnie Yen donc co-réalisation, oui. c'est bon de le préciser, euh, Mais on se retrouve donc avec cette adaptation euh, d'un roman de Louis bas qui s'appelle donc « Demi-Dieu, semi-démon ». C'est ça. Je crois que c'est euh, ça, non C'est comme ça que c'était euh, marqué en sous-titre. Euh... Exactement, et qui est tout de même <rire> réputé comme étant un gros gros morceau de la littérature asiatique. Euh, pour certains, réputé d'ailleurs comme inadaptable, au vu de la forme qu'avait le récit. Mais donc, Donny Henn a décidé de s'y frotter. Pour le long-métrage en question, je me tourne vers toi Mathieu. Qu'as-tu pensé de Sakra Eh bien, ça, ça, ça a commencé plutôt bien, a, au niveau technique, euh, franchement c'est très bon, au niveau du fond, euh, ça a des problèmes, mais c'est surtout euh, pour moi, alors euh, je faisais la blague de la comparaison avec Dragon Ball Evolution, c'est pas seulement parce qu'Ibanze et Kamehameha un petit peu partout, euh, Kamehameha devant hein, euh, ne euh, vous inquiétez pas, c'est pas euh, déferlante. Il y a la danse de l'air, mais bon, ça c'est un, un indispensable des books qui depuis Tigre et Dragon. On va dire ça comme ça. Mais euh, surtout, le, le gros problème que j'ai avec ce film, ce sont les personnages. Euh, pas seulement le fait qu'ils déclament des, euh, des proverbes bouddhiques comme dans une caricature euh, de euh, films chinois euh, qu'on pouvait faire à l'époque de Michel Leb. Non, là c'est plutôt... Et le, le problème que j'ai, c'est que euh, l'industrie cinématographique et euh, l'art narratif en général euh, fonctionnent par, euh, par étapes, par paliers. Et il euh, y a des standards qui apparaissent comme ça euh, par, par décennies. Euh. Par exemple, Matrix a imposé euh, dans le cinéma d'action euh, en général, mais le cinéma d'action américain, une certaine forme de classe et d'esthétisme. Aujourd'hui, euh, pour les années 2020 euh, et jusqu'au début des années 2030, je pense que ce qui va être le standard, ça, a été, ça va être RRR, euh, Rajamouli, donc euh, un film indien. Et euh, ce film-là, euh, ça craint, et un petit peu, une sorte de proto-tentative de, de ressembler à RRR, avec un énorme problème, c'est au niveau des personnages. Alors, les personnages n'ont pas de quotidien. Euh, là où justement R.R.R. est une histoire où tu vois les personnages qui sont quand même euh, eux aussi des demi-dieux euh, vu comment ils font des, des actions euh, spectaculaires, mais ils ont leur côté humain où justement ils euh, il vivent, ils mangent, euh, ils se, se rencontrent dans un quotidien qui leur donne une certaine, euh, une certaine euh, consistance. Tandis que euh, là, la, la, une des premières scènes de, du film, c'est euh, voir le héros... Qui, euh, pour passer d'une table à l'autre, se met à, à sauter à, à cabriolet, euh, un peu dans le sens donne nulle part. Et, <rire> et c'est bien que ça, ça le rend directement inhumain, au lieu justement de, de le ramener dans son humanité, puisque, euh, et aussi parce qu'il y avait un enjeu dans cette scène-là, c'était un mec qui était en cage, une fois qu'il a été, euh, que la discussion euh, sur les, la compassion du Bouddha euh, est, est passée, et qu'il y, y a eu bagarre. Le mec en cage, euh, on n'en fait rien. Donc, à quoi a servi cette scène si justement l'enjeu n'est plus pris en compte Et des, des histoires comme ça, malheureusement, il y en a plusieurs dans le film. Donc, ça m'empêchait de rentrer dans le film, puisque justement, je, je n'ai pas d'intérêt avec ces personnages-là. <rire> Désolé. Bon, bah, t'inquiète. C'est ainsi. Tu as le droit de placer euh, la vie que tu souhaites, mon cher Mathieu. Euh, de mon côté, euh, je suis assez d'accord avec pas mal de points. Je rebondirai quand on évoquera l'écriture sur notamment la construction des personnages et la construction des scènes de manière générale. Euh, je trouve que le film se tient pendant une heure. Passé cette heure, on rentre dans un autre film, je trouve, euh, avec une forme qui me plaît moins, qui m'enthousiasme moins et peut-être justement qui montre les défauts de cette première partie que tu évoquais si bien, c'est qu'on n'a tellement pas développé les personnages dans la première partie, on s'est tellement contenté de se dire, parce qu'il est Paria, on a une quête, débrouillons-nous avec ça, que la deuxième partie cherche à, je dirais, nouer des espèces de travers émotionnels entre les différents personnages pour amener de l'affect par rapport à la conclusion, sauf que c'est tard ben oui. On a déjà eu un premier film qui s'est mis en place, là on en a un deuxième qui se construit, et le problème c'est que vu que le premier a pas réussi son objectif de créer de l'empathie, ben, la deuxième partie, elle ne va pas réussir à faire ça. Bien sûr. Encore qu'elle a tenté... Elle que... tente, il y a 2-3 scènes qui fonctionnent bien. Mais euh, par exemple, le, le, le rapport entre le héros, le héros et, euh, et Hatsu, euh, bah, le problème c'est qu'ils se sont rencontrés euh, alors que l'un essaie de fuir une scène de crime, l'autre essaye de voler quelque chose. Ils n'ont rien partagé, et puis. Euh, ah, si, je. Ah, si, je ils ont partagé beaucoup. Il lui a pété les côtes. Voilà. Et elle lui a pété euh, je ne sais plus quoi, voilà. donc ils se sont fait mal. <rire> mais euh, ensuite, euh, la scène suivante, c'est. Euh, ah, je suis prêt à sacrifier ma vie pour que tu te fasses soigner. Ouais. Ah, oui, mais non, mais, euh, ça, ça rentre pas là. Ça ah, va... ça, c'est clair. C'est dommage, là-dessus. Ouais. Euh, je te propose qu'on passe à l'écriture. Donc, euh, je me permets de sortir des notes parce que je ne vais pas réussir sinon à m'en sortir avec les scénaristes. Donc, le film se base sur le roman de Louis Cha. Euh, le film est donc écrit par Eben, Chen Li, Sheng Wuling euh, Lei Shen, Wu Xifan et Wei euh, Malheureusement, je ne les connais pas. ouais non plus. <rire> euh, je pense que peut-être on a une belle démonstration de trop de scénaristes. Mm. Tue la construction d'un film. Je pense oui aussi. Parce que c'est vrai que c'est rare de voir une telle tripotée de scénaristes autour d'un seul script. Ça Je se trouve, trouve de nos toujours jours. en animation. C'est vrai qu'en animation ça se voit beaucoup, et encore j'allais remarquer que de plus en plus récemment, on a tendance à faire des films d'animation, en tout cas en France et aux États Unis, qui sont vraiment centrés autour d'un auteur, voire deux. Oui. C'est beaucoup plus rare les films comme Pixar où on pouvait se retrouver avec euh, 7 ou 8 scénaristes ou pareil les Disney, mmh. maintenant ça devient de plus en plus rare. Euh, je pense que dans cette écriture, on ressent qu'il y a trop de styles qui se mélangent mmh. et surtout qu'il y a potentiellement, alors ça c'est vraiment juste de la supputation, hein, mais je trouve que le film n'est jamais complet. Mmh. Comme s'il y avait des morceaux de films qui avaient été vaguement greffés et que peut-être le scénario était plus étendu, plus large et plus ample en fait. Ah, la scène post-générique, hein. mmh. euh, là, et, et, et, je vais rebondir là-dessus euh, une suite <rire> là, C'est ça, c'est comme dans Game of Thrones Evolution, euh, le méchant qu'on pensait euh, vaincu, Alors, finalement, il est encore là Mais ensuite, juste après cette euh, scène-là, tu vois, la scène, l'explication de le, euh, qui c'est qui a tué les parents, qui c'est qui, qui a sauvé, qui c'est qui a fait ceci, et c'est la même personne, et on te doute un petit peu, c'était euh, le papounet qui n'était pas là, euh, donc c'est ça, ça c'est des rebondissements qu'on aurait dû avoir normalement dans le film Parce et dans que, la première je... partie pour vraiment créer de l'enjeu. Je pense plutôt, c'est pas dans la première partie, ça aurait été vraiment midpoint, donc mmh. au milieu, pour fermer la première partie et surtout pour ouvrir la deuxième. C'est euh, donc il y a non, il y a un problème d'équilibre, il y a un problème d'équilibre euh, là-dessus. Mais je, je pense pas que ce soit seulement le fait qu'il y ait plein de scénaristes. Le, là, ça, le fait qu'il y ait plein de scénaristes. Ça, ça oblige à moyenner les personnages, justement, pour qu'ils soient euh, acceptables par tout le monde, si j'ose dire. Que tout le monde puisse les, les manipuler. Mais euh, là où ça, ça pose problème, à mon avis, c'est surtout que les enjeux, dans ce cas, eux aussi, sont dilués. Et je reviendrai toujours là-dessus, c'est les, les enjeux, quand ils sont exposés, ce qui arrive de temps en temps, euh, ne sont pas accomplis. il euh, y a beaucoup de soucis... La, la meilleure scène du film, ça reste quand même la scène euh, dans le village de, du gang des, des Mendiants, où euh, justement, euh, ils échangent, euh, le héros et, euh, et ses anciens camarades qui le renie, échangent de, un, un verre de, de vin afin justement de, de briser leur lien. Ensuite, une bonne bagarre, pour une partie, parce que quand ça passe au sabre, malheureusement, il euh, y, y a des problèmes de chorégraphie. <rire> Mais euh, là, au moins, il y a, a du ressenti, parce que justement, il, il se parle, oh. mais il se parle justement d'égal à égal, dans une bonne mise en scène en plus, et cet enjeu-là, malheureusement, est perdu. Alors qu'il euh, a, il a un impact, à la fin du film, là par contre, je ne spoil pas pourquoi est-ce que c'est impactant, mais euh, le, le héros qui enfin se met en rage, ah ça, contre le méchant, qui l'a bien mérité, dans ce... se prendre une bonne tatane dans la gueule, ça, ça, ça faisait du bien. Et euh, ce sont des... Des, des moments avortés. Mmh. Ce, ce film genre, a, des, a des moments avortés. Ah ben clairement. clairement. Moi ce qui m'a le plus choqué tu vois, dans le film, c'est que, mmh. autant, dans termes de structure narrative, je trouve que le film arrive à peu près à se tenir, on va dire pendant une bonne heure et la dernière demi-heure. Il y a une demi-heure au centre où je trouve que c'est un peu exposition de l'infamilio de manière très hasardeuse et très bancale, et il y a même des moments où je suis en train de me dire sérieux Faites une réunion de famille, posez-vous, discutez, arrêtez de vouloir vous foutre des tatates dans la gueule. Et par contre, il y a un point sur lequel j'ai vraiment vraiment du mal, et tu l'as un petit peu évoqué, euh, dans l'aspect, on va dire, euh, déclamation euh, bouddhiste, etc. C'est qu'il y a des moments, et je trouve notamment la fameuse scène d'introduction que tu évoquais, où il y a le prisonnier qui est au milieu du, du camp, et où les mecs vont se bastonner les uns entre les autres. Ils se balancent des punchlines, oh, c'est très bien, mais ils ne s'écoutent pas. Et c'est hyper problématique. Moi ça m'a beaucoup rappelé par certains aspects, alors attention, je sais qu'il y a plein de gens qui vont me gueuler dessus, euh, ça m'a rappelé certains dialogues d'Interstellar ah. qui donnent cette impression que ce sont des grandes déclamations philosophiques et que les personnes s'écoutent pas les uns des autres. Et il y a des moments où j'ai eu un peu l'impression de ressentir ça en fait dans Sakra, mmh. mais de manière générale, j'ai vraiment un souci lorsque des persos balancent des punchlines. Alors ça peut être très classe, mmh. mais s'il n'y a pas une réplique derrière ou s'il n'y a pas une cohérence derrière par rapport à la punchline qui a été lancée, c'est comme si tu brassais du vent. Genre tu fais une bonne blague, mais tout le monde s'en fout et il n'y a personne qui rebondit dessus. Je n'irai pas jusqu'à euh, voir ça sur Interstellar, parce que, bon, qu'est-ce qu'il y a de pouce et un Interstellar Voilà. Mais, euh, mais euh, là-dessus. J'ai pas l'impression parce que je vois plus des dialogues dans l'Interstellar. Bon, ensuite, il euh, faudrait que je, que je le revoie encore une fois bon, <rire> pour me euh, faire... Après, c'est juste oui, un exemple, c'est oui. dans oui. une scène en particulier, je pense que les gens oui, qui ont vu le film scène du, du choix du, euh, de la planète, c'est ça euh, Non, même pas. C'est une scène au tout début lorsque euh, Matthew McConaughey discute avec son avec son beau-père sur un banc ah, oui. et euh, Mathieu est dans son délire et le grand-père est en train de lui dire il faut que tu parles à ta fille mais lui il est en train de dire okay. nous sommes sur la terre depuis des millions d'années mais nous n'avons pas là euh, oui euh, je plus sois je suis d'accord ok c'est une scène dans oui. tout le film c'est vraiment une scène mais pour non, moi c'est synthétique oui, en fait c'est synthétique de ce qui se passe ici avec le scénario de Sacra c'est cette sensation que hormis cette fameuse scène où ils boivent tous un verre pour justement enlever leurs liens je trouve qu'il y a beaucoup de scènes où les dialogues sont vraiment hasardeux, très bancales, et pas toujours maîtrisés et équilibrés par rapport à ce qui est en train de se passer dans l'action. c'est pour expliquer justement les enjeux. C'est euh, un, un truc très simple. Euh, Azu, euh, donc l'héroïne, a euh, une, une technique, une sorte de jutsu, hein, on va, on va un petit, un, quasiment à la Naruto, où euh, elle peut prendre l'apparence de, de n'importe qui avec, euh, avec des masques. Or, justement, elle, elle a pu, on a pu l'utiliser de bien des manières, qui, euh, justement, euh, l'auraient poussé, parce que c'est une sorte d'espionne, euh, oh. il fixe celle, quoi. Et euh, là, justement, la façon dont c'est utilisé, la façon dont, dont elle fait sa dernière scène avec le masque, hein, euh, sur le, sur bah le bateau, sur un déo sexe, c'est pour... Un, ça, euh, là. Et ça, ça aurait dû avoir un impact émotionnel, dans le sens, c'est elle-même euh, qui sacrifie quelque chose. Mais, en fait, comme euh, le héros... C'est un petit peu con euh, Résultat, ça, ça amène plus de, de soucis que de, que de larmes quoi. Mais c'est l'exemple type en fait de ce qui se passe dans tout ce film, c'est qu'on devrait avoir un impact émotionnel par rapport à ce que les personnages sont en train de vivre et sont en train de ressentir. Et on l'a jamais assez parce qu'il n'y a pas eu la construction nécessaire derrière. Alors niveau fascination, Au ça sera plus ça. dans la mise en scène. On l'évoquera, mais vraiment, il y a une fascination sur comment les personnages agissent, comment ils se servent des décors. Il mmh. y a un travail autour des décors justement et des scènes d'action qui est intéressante. Mais dans l'écriture, ça démontre bien en fait que on aura beau avoir le film le plus esthétique et le plus stylisé possible, si l'écriture ne suit pas derrière, ça ne marche pas. Ouais. Il faut, il faut que ça aille vers le spectateur et pour ça, ben donc. Il fait... Bon, il faut que ça résonne avec le spectateur. Bon, allez, on a assez défoncé. Là, justement, tu avais commencé à parler de, de choses qui, là, par contre, sont, euh, sont bonnes, à savoir le, la, la mise en scène. On y va eh ben, merci, mon cher Mathieu, de me tendre une magnifique perche comme ça. Euh, donc, parlons de la mise en scène, Donc, co-réalisée par Donnie Yen et kawai Cham, qui, Cam. Cam, qui est une... Ben, là, pour le coup, c'est une vraie proposition. Oui. C'est pas non plus révolutionnaire, on va pas non plus vous vendre un film qui n'est pas ce qu'il est, mais c'est fun, quoi. Oui. Euh, ça correspond tout à fait à euh, l'esprit qu'il doit y avoir dans ce genre d'histoire, d'action un peu fantastique. C'est euh, en fait une réactualisation euh, du style euh, de Zou, la, les montagnes magiques de, de Tsuyark. Alors, c'est pas aussi euh, fou que pas du niveau de Tsuyark non plus, certes. certes, certes. Mais pour une première réalisation quand même, on voit, il y a les moyens, parce que Donnie Yen, ça reste quand même une sacrée, sacrée star. Bah Aujourd'hui, euh... c'est l'un des plus gros acteurs du cinéma chinois, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, je trouve qu'en termes de popularité, il a un peu dépassé Jackie Chan actuellement. Mmh. Actuellement, ah, j'entends. Hein, parce, parce que... que Jackie Chan, bah, c'est lancé une génération. Aussi. Exactement. Mais je trouve qu'il a, a cette aura et cette force qu'ont pu avoir des Jet Li, des Jackie Chan. Enfin, c est, c est, il a vraiment quelque chose de particulier, je trouve. Bah, c'est lors du départ justement de la mise en retrait de Jet Li du euh, cinéma euh, d'arts martiaux que justement, Donnie a pu euh, prendre la, la place vacante, et euh, avec Hitman en particulier, donc... Euh, et c'est mérité, parce que c'est un très bon chorégraphe, c'est un très bon euh, artiste martial. Il est bon acteur aussi, euh, à un moment. Mais... Euh, on, bon, allez, non, restons sur la mise en scène. La mise en scène, même, est chouette. Et surtout, c'est une manière d'utiliser euh, les effets spéciaux, les super-pouvoirs, euh, <rire> qui, qui est quand même intéressante, et qui, euh, qui vaut le coup. C'est euh, pas... C'est pas Crado. Quoi. Ah non, non, non, loin de là. C'est ouais. même vraiment... Enfin, tu vois, quand j'utilisais le mot fun au début, je le pense vraiment. Ouais. Pour moi, c'est vraiment le genre de film devant lequel on passe un bon moment et où on se dit que... Bah, on aura beau voir des faiblesses d'écriture, on ne peut pas s'empêcher de se dire quand même que les scènes d'action sont bien foutues, qu'elles ont une bonne chorégraphie. Puis on sent qu'il y a une vraie alchimie entre ce que je pense, parce qu'à mon avis ça a dû se passer comme ça. On a vraiment Kawai Kam qui a dû s'occuper vraiment de la réalisation telle qu'elle, mm. et Denien yen qui, qui a dû plus s'occuper des acteurs et de certaines chorégraphies. Ouais. Sachant que les deux ont déjà bossé ensemble sur la saga Hitman, avec le 1 et le 2 si je ne dis pas de bêtises, et ils ont fait d'autres films ensemble. Mais on sent qu'il y a une compréhension de ce qu'ils sont supposés faire en termes d'esthétique, qui fait qu'il y a une vraie chimie qui se passe entre eux. Ouais, et en plus, ben, ils ont été aidés aussi par euh, l'équipe décoration qui a fait un très très bon travail. Euh, les, euh, les maisons euh, qui sont utilisées sont très esthétiques, très agréables. Ça, moi, ça me rappelle un petit peu, justement, euh, pour rester dans le Wuxapian, c'est-à-dire le film de, de, de sabre chinois, euh, ça me rappelle euh, des films comme euh, Les Griffes de Jade euh, ou Le sabreur manchot, euh, qui sont des films des années 70 qui en euh, 1970, hein, euh, qui sont euh, vraiment ex extraordinairement euh, chouettes euh, et aussi beaux euh, alors que évidemment c'était avec les années 70 à Hong Kong, ça n'avait pas les mêmes moyens était mais c'était très bien utilisé et surtout justement ça, ça impactait avec euh, des, euh, des décors qui pouvaient être grandioses même euh, sur des éléments assez, assez simples, une pagode bien utilisée, euh, franchement ça. Ça en vaut du steak, quoi. Mmh. Bah, je, moi, je trouve que ça se ressent notamment cette partie-là dans la vraie première scène d'action du film mmh. qui se sert vraiment de tout dans le décor. Ouais de La tout bonne le décor, des... c'est impressionnant, enfin je, je trouve qu'il y a un travail de, de l'espace, de... presque de comédie aussi, ouais. c'est important de le préciser, mais c'est jamais que de l'action, on va dire, premier degré, noir, sombre, c'est souvent un peu drôle, un peu décalé, avec des ouais. effets un peu rigolos, enfin je pense à un truc tout bête, mais au tout début, lorsqu'il doit sortir son, son bâton de combat, entre guillemets, ouais. le personnage de Donny il va foutre son... son, son, son... Son carquois dans lequel il est supposé avoir le bâton dans la bouche d'un gars, et il va tirer, et c'est le mec qui, en reculant, va, va ressortir le, le, le bâton. Enfin, je trouve, c'est des petits ouais. effets comme ça, mais qui amènent une puissance à la fois, on va dire, d'action et de comédie, qu'on retrouve pas toujours aujourd'hui dans le cinéma. Surtout le cinéma occidental, qui a tendance à vouloir absolument être hyper noir, soit Ou, au contraire ouais. être hyper comique, quoi. Voilà, et euh, d'avoir le comique aussi de désamorçage. Oh, mais bah donc, c'est vachement bizarre, comment il a fait ça Oui, voilà. voilà. Alors que là, ben, c'est beaucoup plus simple. Il euh, y a un mec en, en cage qui se fait balancer des baguettes par, euh, par un moine bouddhiste. Et là, ben, as le héros. Moi aussi, j'ai des baguettes. Plac, il intercepte j ai, j ai avec des baguettes. Plac, plac, plac. Ah, on tire. Ça, c'est un côté à la fois extraordinaire, mais en même temps, c'est un côté rigolo. Et, et c'est pas appuyé avec euh, Oh T'as pas 14 personnages fait... qui font Oh, mais comment il a fait ça C'est pas possible Oh, et t'es so marvelous <rire> ouais mais du coup ouais moi c'est vraiment ça que j'ai envie de retenir du film même si voilà comme on l'a évoqué il y a tout de même des petites maladresses et je peux pas m'empêcher de pointer du doigt aussi l'impression que par moment le montage est, est trop cuté qu'il y a des raccords qui sont faits un peu à la va vite ou qu'il y a des scènes qui sont un peu euh, bizarrement foutues enfin encore une fois je trouve par exemple que la scène où il devient Paria Mmh. Par moments, elle est bizarre, on dirait qu'elle aurait dû être plus longue, plus ample, et il y a des instants où il essaye de se défendre, et puis on raccorde tout de suite sur « Mais tu as fait ça aussi !» et il réessaye de se défendre, et on lui rebalance un truc dans la gueule. J'étais en train de me dire, c'est bizarre, on dirait qu'elle aurait dû être plus longue, plus ample, prendre plus son temps, avoir un côté plus empathique autour du héros, et... Tu parlais d'une possible euh, version de 3 heures. Je sais pas si elle Là, existe, mais ah, ça, ça semblerait cohérent. Ça, ça serait assez logique, oui. Donc... Euh... Et surtout, ça permettrait effectivement de, de pallier à certains raccourcis. Mmh. Et d'aider, je pense, aussi une partie de la mise en scène qui, à mon avis, est un petit peu limitée à cause de ça. Oui. Euh, je te propose qu'on passe au casting, mmh. qui est bon, je trouve, dans l'ensemble. Oui. Il a des bonnes gueules de Sinoj, de bien comme il faut. Je trouve la grande majorité des acteurs euh, vraiment bons. Alors. Je m'excuse d'avance, mais malheureusement, les pages d'infos sont très limitées en termes de qui joue qui euh, et comment. Donc, euh, je vais énumérer les acteurs et il faudra retrouver <rire> à quel personnage ils appartiennent. Euh, donc, euh, Richard Bassenas qui joue Murangbo. Ensuite, on a Yuki Chen qui, je pense, joue l'acolyte de notre héros. Ouais, euh, nous avons Eddie Chung. Nous avons. Euh, alors, ensuite, oh là, que je me plante pas. Eddie c'est pas celui qui joue le, le, le père chant de Hadzu euh, c'est dit... possible, oui, ça doit être lui. Ça doit être lui. Le... Donc, euh... alors c'est Deng Feng Xiao Je crois que, crois que ça ah. doit être ça. Mais honnêtement, il n'y a... Y a pas forcément beaucoup là... d'acteurs qui ressortent plus que ça dans le casting. donc Ensuite, on a Yazé et C'est assez homogène au niveau de. Il n'y a... a pas euh, quelqu'un qui joue, ba... joue mal et qui euh, serait repère avec ça. Non, mais il n'y a pas quelqu'un qui joue. Un personnage vraiment extraordinairement bien. Ouais, non, c'est fait... ça. Non, c'est assez équilibré. Il y, y a Carawaii qui joue euh, la, la, comment dire, la sœur qui euh, qui ensuite euh, oui, devient euh, méchante. En qui... Coup, la, la traîtresse, quoi. Qui joue très bien, d'ailleurs. Oui. Qui, qui, moi, je trouve, joue très bien la méchante. Alors, à la fin, elle joue bien la méchante, la méchante. Mais euh, au, au début, euh, elle joue bien aussi euh, la, bah, la, la... Tu la, as tué la, mon mari. La veuve a éploré, Ça passait bien. Non, non, Ensuite, en euh, c'est les codes euh, qui viennent de savoir que euh, euh, qu'il bon, bah, y, y a baleine sous gravier, gravier. Oui, puis tu le ressens aussi, tu le ressens un petit peu facilement, c'est aussi un truc dont on n'a pas trop parlé, mais c'est vrai que les ressorts dramatiques, il y a des moments où on les voit un peu venir à 10 km. Euh, et puis, bah, on a Donnie qui euh, joue bien là-dessus. Euh... Moi, j'ai ah. un truc que je kiffe chez Donnie ouais. c'est sa propension à faire le beau gosse dans certaines scènes. Par exemple, un truc tout bête, la scène d'intro, donc quand il est dans l'auberge, il y a un moment, tu sais, bah, le fameux moment que j'évoquais où il arrive à reprendre son bâton ouais. après l'avoir balancé dans un mec. Il te fait une pause, il se met comme ça et il fait « Hey !» Et j'adore en fait parce qu'il a une aisance à vouloir faire le beau gosse dans des instants où ça ne devrait pas marcher, mais oh, du coup ça amène presque un petit côté comique et charmeur au personnage qui, moi, m'ont beaucoup on va dire, marqué et font que j'apprécie de plus en plus cet acteur. Enfin, j'ai déjà dit, moi j'adore quand il est dans les Hitman, mmh. je trouve que même quand il est dans des films américains, genre par exemple Rogue One, il arrive à créer quelque chose avec ses personnages qui je trouve est très attachant. Bon, X Reactivated, c'est un truc bizarre, donc lui... Il, il était est... pas aidé par le film. Il était pas aidé par le film. <rire> Mais je trouve qu'il a, il a quelque chose, il dégage, on va dire, vraiment quelque chose de sympathique qui fait qu'on arrive à s'attacher à ses personnages et on arrive surtout à... Bon, je dirais que pour le coup, là on est sur l'exemple typique de l'acteur dépasse le protagoniste, mmh. mais je trouve que ça fonctionne ici. Je trouve que surtout, moi c'est surtout dans les euh, scènes euh, de, de, de drame euh, que, qui m'avait bien marqué, puisque justement quand il, le personnage découvre ses parents adoptifs euh, morts, quand même on, on sent que, ah il y a un petit problème à cause du dialogue qui est un, qui est un peu lourd, parce que justement euh, il a plein de questions euh, et euh, il les pose à quelqu'un qui est mourant, c'est un peu dommage, mais au niveau du regard du, du, du visage, on sent quand même euh, la, la, la tristesse, la, la souffrance, et le, et le choc aussi, parce que, euh, il s'attendait au moins à retrouver ses, ses euh, parents adoptifs, qu'ils trouvent, ils trouvent la mort, euh, forcément c'est un choc, et il l'exprime bien. Mmh. De même, lorsque on, on est à la fin, euh, et qu'il parle à, à une tombe, pas plus, il y a, y a quelque chose, a ouais. quelque chose euh, dans le phrasé, dans, dans la gestuelle, dans, dans Korn, ce qui montre que quand même c'est un, un bon acteur. Ah bah c'est même un excellent, acteur. un excellent acteur. Moi je rebondis, je pensais à la scène aussi où il brise les liens avec ses différents frères de, de, de, de, de combat. Cette scène-là elle fonctionne parce qu'il a quelque chose. Il dégage quelque chose. On sent qu'il y a, enfin, je sais pas, il y a une sincérité de jeu, où il y a un investissement, on va dire, artistique dans, dans, dans l'envie de vouloir faire ressentir et, beaucoup de choses. La caméra, justement, en, en plus, il y a un bien relief, parallèle entre, en, entre les deux camps qui se font c'est je pense aussi la grande joie d'être co-réalisateur de son propre film c'est que tu peux te <rire> mettre en avant bien comme il faut oui. et on va pas se mentir les trois quarts des acteurs qui deviennent réalisateurs ils aiment bien bien se montrer Ben Affleck toi même tu sais tu aimes beaucoup te montrer devant la caméra mais Donnie Yen fait un petit peu ça aussi on va pas se mentir il se met beaucoup en scène il se met de manière très grandiloquente en relief et il joue beaucoup justement sur sa posture c'est pas quand même l'ego trip euh, mais c'est pas un ego trip c'est pas un ego trip c'est juste du fun voilà. Il s'est dit, vas-y, je m'éclate, c'est ma réalisation, je fais, je fais ce que je veux. Dans ce cas, euh, euh, réalisez mieux comme ça. Plus comme ça, messieurs les acteurs et madame les actrices aussi. C'est très bien dit, mon cher Mathieu. Et ben on arrive à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu retiens du coup de sacre et Je ne vais pas retenir euh, grand chose à part euh, au niveau de, de la forme, euh, parce que le fond, malheureusement, m'a laissé un peu froid. Euh, je veux dire, c'est comme une soupe euh, chinoise, mais malheureusement un peu trop salée. Donc... Euh, J'y je... reviendrai, bien sûr, parce que bon, bah, ça reste quand même la, la culture chinoise qui est, qui est fascinante. Mais celui-là, c'est pas... pas ça. C pas ça je te comprends. Alors, j'ai plus de sympathie pour le film, euh, je le trouve plutôt bien foutu en termes d'action et très très bien joué, ce qui fait que du coup j'arrive quand même à vraiment l'apprécier. Mais comme on l'a évoqué avec Mathieu, il y a des gros problèmes d'écriture, ce qui par moments plombe vraiment le film. Disons qu'encore une fois, je le redis, pendant une bonne heure, l'écriture se tient. La deuxième heure, ça s'écroule un peu et ça devient un peu problématique parce que du coup, il n'y a pas l'impact émotionnel qu'on attendait de la part du long-métrage et donc on reste un petit peu de marbre. Mmh. Mais, Sakra, la légende des demi dieux de Kai Wai Kam et de Nien, pourquoi pas si vous voulez découvrir, on va dire, un Wuxiapian moderne, why not Ça peut être l'occasion d'en découvrir un en salle, parce que malheureusement, bah, vous n'allez pas en avoir beaucoup sous la main dans les salles françaises. Hélas. Hélas. Mais si vous voulez vous frotter un petit peu à ce genre, bah, pourquoi pas Je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée, et ça peut être un bon moyen de fun aussi pour voir du cinéma d'action différemment. Ça vaut le coup, et... Euh... De toute façon, on trouve, ce sera le 2 qui euh, transformera l'essai, comme peut avec Peut-être, peut-être, complètement, complètement. Très joli comparatif d'ailleurs, bien, bien cité. Euh, merci mon cher Mathieu oh, d'être venu pour cette vidéo. Je sais qu'on te retrouvera bientôt, on te retrouve avec régulièrement plaisir. ici. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus J'espère ouais. que Denis Yen passera un jour en France, j'aimerais bien le rencontrer oui. ce monsieur. Je pense qu'il peut être très sympathique. Je pense qu'il peut avoir une... Vous prenez une main très franche Oui, je pense aussi.